Moun, mesdames et Messieurs, qui pas de 4 qu'il est, eh bien, pour ministre de la reponni, yerso, tete tete kae minis Justice, je ne répondre malgré que répond hier soir, et tu t'es corrigé, car le ministre de la Justice, eh bien, je dis à mesdames et Messieurs, c'est mettre ma gloire, mettre ma gloire, qui toujours frappé très fort, eh bien, je dis à le décider pour le corriger, car ministre de la Justice, qui fait qu'on est, Matissan, c'est une zone abandonnée, un territoire. Perdu du donc? je dis à la personne pas besoin me mettre espoir que Matissan pour le débloquer. Non, pas qu'il va comme ça. Personne ne va mettre dans le tête-tour, ou qu'elle va passer Matissan, ou et et promener Matissan, non. Seul, Mini Justice-là, bien, pas de va comme ça. Et bien, c'est une raison qui fait Mini justice dit comme ça. Il ne va jamais mettre pied le Matissan, pas ne va jamais faire ça, même. Mais belle journaliste la demandé Mais... Son route normal si vous, tout le we monde we'll we'll pas we'll pas eh ben, vous passe. Vous avez fait qu'on pas faire ça. Il ne pas payer. Eh bien, qui vous dit nous, mesdames et messieurs Eh bien, c'est un peu plus, c'est un peu tout le ministre pas de place. Et le ministre n'a pas de faire ça. Il ne même pas de collègue dans la question de l'avocat. Parce que a fait un stage dans la de hm. En tout cas, mesdames et messieurs, mais qui ça qui paye l'Aïtia Le fait que vous a un cousin ou un grand frère et un tonton qui n'a pas le pouvoir et puis il cherche un poste, il met tout. Vous mettez mette pas une capacité, vous pas une compétence pour le poste là. Mais il juste met mettre là dans parce que c'est un petit peu de temps. Si on son raison, je dis à la mais Mini Justice, ça, qui est même selon l'information, c'est ta cousine Ariel Henry. Et donc, il y a des liens Et puis maintenant, il a mis l'eau dans le bouche-là pour corriger, créer une Justice là, pour le faire connaître en tant que un chef dans un pays. Et surtout, les justice dans le pays, ce n'est pas n'importe qui. Bagaille. Et pour faire telle déclaration, ça te a toujours une révocation. Ou bien après, même, même si on fait une déclaration, ça a l'absence de salle Il te tout fait démission. Ça, c'est un pays qui a un monde. Ça, c'est un pays qui a monde sérieux. Ce n'est pas un pays où Haïti un monde pas de compétence, il pas de capacité, il pas de crédibilité pour le job. Mais le fait que c'est l'argent qui fait, il y a tout et eh bien, mesdames et messieurs, dans la vidéo, ça nous va faire un petit mettre de ma gloire qui va mettre dans le bol ministre de la justice. Et nous et faire un petit peu de ma gloire. Je vais observer le comportement de la ministre de la justice. En l'occurrence, la ministre de la justice, elle n'est pas la femme du moment. Elle n'aurait pas dû être à sa place. Côté ministre de la justice, malgré les compétences, mais le ministre n'a pas de job ça. D'ailleurs, le ministre, d'après toute l'information que je le ministre un avocat stagiaire au barreau de Tigouave. Soit stagiaire au barreau de au barreau de Tigouave qui sont pensés que le ministre va apporter de plus. Et deuxièmement, le ministre de la justice sont des femmes d'État. ou ne pas dire n'importe quoi, il faut peser. Sous ça, on va dire que Matisson est une zone territoire abandonnée. Le ministre a supposé qu'il y a conseiller juridique en matière politique pour qu'il y Mais ça, pou di. dire. Si je suis la ministre de justice, mais ça, dire. dire effectivement que nous sommes zone de Matisson occupée par des hommes armés. Nous allons faire des efforts pour remédier à cette situation. On va dire que vous livrez. Ça, ça sont pas ça de en tant que ministre de la Justice en tant que femme d'État. En tant que ministre de la, la ministre de la Justice, femme d'État, que le ministre est compétent, mais il n'est pas compétent pour Job là avocat C'est que lui. Et deuxièmement, le ministre de la Justice a rentré, rentré dans le conflit pour dire on va prévoqué la frontane. Oh, même pas de défendre la frontane. La fontaine n'est pas mon ami. Mais là on a gardé ça, ministre de la Justice a dit. Il va révoquer la Fontan, tandis que la Fontan a fait un travail pour l'exécutif, pour le système judiciaire. Or, la Fontan, tout, il est il représenter PM Ayel Henry. Eh, il ne faut pas oublier, dans les déclarations de la Fontan, il dit pays, c'est le monde perd dans pays. C'est bon Dieu avec PM Henry. Or, là, on attaque la Fontan, attaque PM Henry. Et ça, ministre, ça va comprendre? Un ministre, il n'y a pas qu'à révoquer la photo. La ministre ne peut pas révoquer la photo sans l'avis du Premier ministre. Je répète, même pas de grâce, pile. Je dis, ministre, mettez un défi pour révoquer la photo sans autorisation du ministre. Le ministre ne pas menti. Ou pas qu'à révoquer la photo sans que l'avis sans du que, Premier ministre. Parce que et, la photo, c'est notre poche PM. Non? D'après ce que j'ai dit, un bout de quoi le révoquer? Eh bien, l'on révoque! L'on la faute! Le Premier ministre est démêlé avec la justice. On a ou pas moyens pour arrêter le Premier ministre pour faire problèmes. Ça veut dire que on vous avez menti. Vous avez pas peu dire Or, en tant que supérieur hiérarchique dans le système judiciaire, vous est capable de passer des l'ordre capable de collaborer avec lui. Mais pas, ne pas révoquer. Est-ce que c'est où tu es nommé? Vous n'êtes pas l'autorité nominative. Euh, vous êtes, êtes, êtes nommé pour révoquer. Et pour révoquer, il faut que le PM, Ayel Henry, bat L'autorisation autorisation. ministre de la justice, c'est son avocat stagiaire. Oh, il ne va pas la communication politique. Je répète, la ministre de la Justice n est, n est, ne savait pas ça la communication politique. En tant que, en tant que tel, il ne a pas répéter dans la radio. Ou ça a supposé pour raison d'État. L'autre on ne peut pas révoquer la fontaine. Ah, mais pour nous, on ne peut pas révoquer la, la faute. Et vous connaissez, vous connaissez très bien. La on ne peut pas révoquer la fontaine sans autorisation pour un ministre. En tant que femme d'État, question Matisse, si on ne mal répondu. Ou On ne pas être compétent dans le domaine. Même à maman de PMA et puis retirer, retirer le ministre. Le ministre ne pas être un avocat stagiaire. L'Ibac en communication politique, elle n'est pas la femme du moment, hein, du moment. Elle n'est pas la ministre du moment. Ok? Et le fait pour un ministre était dans la radio pour dire qu'on s'est pas la frontière, on ne peut pas le chercher mon. Oh, oh, job ça son job plus ou moins politique. Or, oh, la politique prime parfois prime sur le droit. Et job commissaire du gouvernement, pas de prendre son job politique est, et technique. Cela veut dire que ce n'est pas n'importe qui qui peut prendre la place qui peut occuper la place du commissaire du gouvernement sont, sont donc purement politiques ou pour payer à Marie-Hélène pour quitter le monde commissaire du gouvernement là si pas le monde pas parler si pas que je vais après ça, va va arrêter, va vont avoir une série de problèmes Bon, le ministre là, si le ministre de la justice là, contre à contrat après pour qu'il ne s'est pas fait un correctionnel correctionnel pour qu'il ne s'est pas fait assise criminel il va combattre des détention pour le Moi-même, je ne peux pas Moi, je pas de 10 dossiers, mais je suis pas foutu fil. Pour qu'il ne sait pas Il va pas être des avec le commissaire gouvernement. Pour y aider, c'est un ministre. dans bon journaliste, soudain, maman, il y a une journaliste, en sud-là. Et tu commissaire gouvernement riche, non, par contre, de les là. Oh, pour je pas parler de ça Eh les ministres de la justice n'a pas qu'à appuyer CSPJ puis la persécution a Ok Oh, il y a la Oh, monsieur CSPJ, qui est un oui. Mais et, le temps, de de de Or, il y a pile là, il Il y a un pour la pour corruption, pour détourner le francs. On ne peut pas faire ça, ministre de la justice. On ne peut pas appuyer CSPJ, il y a parti CSPJ, pour la la photo. Je ne pas dire la photo ni pas dire la Je ne vais pas pas mon ami. Mais Je ne après, pas la pas Je vais la il va un même s'appeler à l'écoute, c'est la fondation, ça, il dit qu'il bah, dit, il dit qu livre, raisonne, dans son zone de l'endroit. Il m'a répondu à la question. Moi, si je me disais que cette zone a, est occupée par des par de gangs. Mais nous allons essayer de démédier de, de, de, cette situation. On va essayer de résoudre le problème. On va pas le ministre de la justice, c'est ça. C'est ça on dit comme ministre de la justice. Un. Deuxièmement, vous, pas, euh, il y a ce qu'on appelle une communication politique. Et au uh, euh, ministre de la Justice, on ne pas arrêter carrément pour dire qu'on ne peut pas évoquer un commissaire gouvernement en peu public comme ça. Pour contacté contacter d'abord le PM, on ne peut pas révoquer la photo, on ne peut pas convoquer le PM. Non. Troisième ministre a fait il est la communication politique, résoudre ça Ou pas filtrer ça dans la rue comme ça. ça. Quatrièmement ministre de la Justice, Père Marie, pour révoquer la Fontaine, puis met ton équipe à Mounepalie après ça, puis il y a un problème dans la justice, puis il y a problème dans la justice. Moi, je me suis dit, il like de tout, tout cela, que le ministre de la Justice, fait, son avocat stagiaire, il n'est pas qu'on doit, il n'est pas qu'on non, mais il n'est pas qu'on doit, il dans le droit, parce que pas qu'on fait politique, elle est une parachutée, c'est parachuté, on voulait mettre la place là, il n'est pas qu'on position il n'est pas qu'on regardez, Il est pas de compétences dans ce pays. Il y a un homme compétent Regardez le des sénateurs qui était occupé pour se faire passer par ce qui est là. Ce qui est qui est compétent Ce en forme Oh, oh Est-ce que madame n'a pas dimension de Oh Paul et Vos, elle vit là, mais elle vit là, elle vit là, elle vit là, elle vit là. Bon même madame n'a même sous le plan académique. Il va dans la dimension... Il va dans la dimension... Il va dans la dimension... Dans la Fontaine, non Madame, je fait des sorties pour le monde. le pays pour pour Je Je vous pensez effectivement que Vagabond prend l'attaque et mettre ma gloire à après ça pour me défendre après ça pour me défendre tête. D'ailleurs, je dois assurer ma propre sécurité d'abord. Avoqué pour la police. Et puis, quoi, pas. Oh, ça m'est c'est dit, c'est la constitution en pays, il qui baisa. Ou même quand on a supposé qu'il y a un rame sous, pour défendre tête, la caille ou. Oh, le ministère que fait que renforcer ce que dit la constitution. Ok, Lila, même ça, ça, ça dit à d'accord? mais faut tout le travail nos conditions, voilà. Que de nous, faut guerir la Il faut que tu dans la caillou. il faut foutre les bout de faut les dans la caillou. Bon, la police nationale, la police nationale pas même des peut-être. Il y a tué, il y a beaucoup les plus la fait on va dire moi, on va pas le, pas de mettre là. je suppose qu'ils fouetter ça dans la caillou pour, des... pour pour défendre tout. Non. Oh, Il faut attaquer avec la guerre avec exam. ça, pas, pas encore. Alors, okay. on a... mais, mais Burchard... pour on nous des la gros, des à suivre pour sa fête. Mais là, constitution c'est droit pour qui la meilleure attaque c'est pas si vous avez droit pour qui zams la pour qui détention avec problème non son lot des matchs suivre. Mais si le gros nous mais est-ce que pas des moi petit militaire je ne dis pas que je ne pas même Je ne pas moi-même. Je ne suis pas avec Je ne pas avec même Je moi-même. Je ne Je ne pas Je Je Je Planifier et exécuter. planifier par Parle le gouvernement, parlez les Américains, parlez les Canadiens, parle les Français. Ou bien c'est pas vous même qui mettez pays dans la situation ça là. Ok Ou pas ouais, effectivement que... Ou pas ouais, Yuhi la tu connais pas les conflits, mais mettez nous, par exemple. Est-ce ouais, est-ce ouais Yuhi Latour, tu parles encore Est-ce ouais Yuhi la tu parles pour défendre le peuple encore Est-ce ouais, vous Benoit parler pour défendre le peuple encore Est-ce ouais l'autre leader ou parlé pour défendre le peuple encore Je vais mettre parles Ok, c'est un petit monde américain, le seul monde qui fait un effort c'est ZOKIKI. ZOKIKI dit on est prêt, il est prêt, il dispose de l'argent. Voici un homme, ZOKIKI, voici un homme. Dans les moments difficiles, il faut reconnaître son vrai ami. Peu pas il faut nous reconnaître que ZOKIKI, Zo ZOKIKI, c'est lui qui nous a mis. Il dispose de l'argent et de la peine pour commettre sécurité. Voici ça. Si tout le monde a dit même ZOKIKI problème pas la pour résoudre, Moi qu'il venir venu, Moi est de la Justice a toute décision. Si vous avez la photo, on parle le conflit avec le PMA. Et vous n'avez pas la photo sans autorisation PMA. C'est tout ça. Alors, où dit que le peuple n'a pas de parole encore, il dit que vous avez dit que vous peuple dit que vous vous avez ni d'avocat. vous avez dit pas vous avocat, dit Peuple n'a pas dit que vous peuple n'a pas vous avez dit avocat vous avez dit d'avocat. vous avez dit que vous et dit que vous avez dit que vous avez c'est celui qui abandonne sa famille, ses ambitions, et puis il Un vrai politicien, c'est celui qui abandonne sa famille, ses convictions, puis il y a un jeune peuple là. Mais qui est-ce eh, qui, qui, qui, qui fait ça? Oh, politicien, ça y là. Bon, regardez, ni il qui est son gros négrier. Son technicien, son maïs, son maïs, qui sont les, sont les Tout le faire. Les gens sont les mais, est C'est ça moment là. c'est le plus bon moment là pour faire des révolutions. des moyens, je me disais a des hommes. Je me eu des hommes qui me disent a des hommes qui me disent des hommes qui me disent des gens qui des gens qui me des hommes eu des des Maman, moi-même, je ne sais pas si je me fais foutre des Je de l'argent. Je me fais de pour me dans le pays. sauver les Pays-Bas. Finalement, le papa aïe, il faut avoir le la Ah! Voilà. Blanc dit pas capable. aïe, il C'est pour Aïe, les C'est pour Aïe, l'ouvrir en liste de volontaires. Oui. C'est pour Aïe, relais les haïtien. Puis Peu d'imètre Tout le monde qui est volontaire. Je suis le premier. Je suis qui pour Je le qui est premier. est Je le Mon Je est Je Je le pays Je qui Je Je si j'avais eu des moyens, je me déguiserais l'argent, je m'appuierais au pays, je vais faire des gens dans le camp, et puis je une révolution pour peuple de manger, pour faire l'école, pour l'université, pour la sécurité, et tout ça, je regarder ça, il dit qu'il est livre, il m'a répondu à une question. Moi, si je me déplace, si je si je me je me déplace, me que cette zone est occupée par les des, par gangs. Mais nous allons essayer de démédier à cette situation. On va essayer de résoudre le problème. On ne peut pas que ministre de la Justice, c'est ça. C'est ça, on dit comme ministre de la Justice. Un. Deuxièmement, ou pas que, hein, il y a ce qu'on appelle une communication politique. Et, euh, au ministre de la justice, vous pas arrêté carrément pour dire qu'on ne parlerait pas on... la police. La, soigne, la police ne peut pas défendre tête. Il y a tué, il y a boule, il euh, y a même vous vous vous vous la vous vous vous